Mettez l'appareil en veille. Retirez le forêt ou la fraise. Insérez délicatement la brosse aussi loin que possible. Tenez la brosse fermement et appuyez brièvement sur la touche « Rotation ». Réglage 8000 tours. Rotation antihoraire L. Vacuum 100. Après 10 secondes, mettez l'appareil en veille et retirez la brosse.